Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de questions sans détour qui s'intéresse ce soir à un véritable fléau dans notre département. Oui, nous pouvons employer ce mot fléau quand on parle d'accidentologie et surtout d'accidents graves et du nombre de tués sur nos routes. Entre changement de comportement et chiffres éloquents, quelles solutions apporter pour rétablir des chiffres à la baisse Nous en parlons ce soir avec notre invité, le directeur de cabinet adjoint du préfet de région Guadeloupe, Thierry Humbert. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler, c'est vrai, d'un sujet qui préoccupe monsieur et madame tout le monde, qui préoccupe bien évidemment les autorités ces chiffres de l'accidentologie en Guadeloupe qui ne cessent de grimper, surtout ces dernières semaines. Oui, effectivement, on a un accroissement de la courbe des accidents de la route et du nombre de tués sur nos routes. Nous sommes à ce jour à 43 tués sur les routes du département de Guadeloupe. Et puis, autre chiffre qui me paraît intéressant de rappeler, nous venons de passer le cap de, des 550 blessés pour l'année 2002, donc 550 personnes blessées ou légères ou hospitalisées, mais des personnes blessés dans leur chair et qui subissent les conséquences de comportements parfois divergents ou de défauts d'attention sur la route. Alors on a des chiffres, on l'a dit, qui sont particulièrement éloquents. On avait eu l'espoir peut-être que ces chiffres seraient à la baisse par rapport à 2021, même si on a connu deux années Covid avec des confinements notamment. Malheureusement, ces chiffres repartent vraiment à un très haut niveau. Quand on parle de changement de comportement, il y a euh, de la prévention qui est menée régulièrement, il y a également des contrôles euh, de la répression menée également. Pour autant, on a l'impression que le conducteur guadeloupéen n'a pas intégré toutes ces données. Alors, je vous confirme effectivement que la politique de sécurité routière repose sur deux jambes. Hein. Une jambe, donc, pédagogie, mmh. prévention, largement euh, dispensée dans le département de la Guadeloupe, et puis une jambe plus contrôle, sanction. Ce qu'on peut retenir, c'est que... Euh, Globalement, le travail est intensif sur le volet communication, sur le volet prévention. Nous essayons d'aller dans des milieux que pour l'instant, nous n'avions ne, nous ne commun... nous, nous pas dans notre oui. panel d'intervenants. C'est notamment le résultat des assises de la sécurité routière oui. hein, qui oui. ont été menées par euh, Alexandre Rochat au, au printemps et qui nous permettent à l'heure actuelle d'élargir un peu le spectre de toutes les personnes qui peuvent nous aider à réduire cette accidentalité sur les routes de la Guadeloupe. Oui, la sécurité routière, s'invite dans les écoles, s'invite aujourd'hui à l'université. Oui, bien sûr. Donc, euh, une sécurité routière qui va dans les écoles primaires, qui va dans les collèges, dans les lycées, qui est également dans d'autres mondes. Nous aurons demain une action au Salon des restaurateurs oui. avec euh, une intervention sur la sécurité routière. Nous essayons de travailler avec le monde de la nuit, notamment sur l'opération... Parce euh, qu'ils font 5, partie, 7... ce sont des maillons de la chaîne, hein, de la sécurité routière. Ce, ce sont des maillons euh, oui. nouveaux. Oui. Euh, le, le principal enseignement de la sécurité routière, c'est qu'il y a quand même des assises de la sécurité ouais. routière, c'est qu'il y a eu quand même une prise de conscience à l'échelle du département et que de plus en plus d'institutions, de, de collectivités veulent essayer de nous aider à, euh, à intervenir sur ce phénomène quand même très préoccupant de l'accidentalité routière. On a le sentiment que c'est surtout une grande euh, frange de notre jeunesse qui paie un lourd tribut à l'accidentologie, mais peut-être qu'on a des idées reçues là-dessus. Oui, alors mais... lorsqu'on regarde les tranches d'âge des personnes décédées sur les routes au cours de l'année 2022. Euh, C'est une tranche qui va à peu près de 25 à 45 ans qui euh, a subi le plus lourd tribut. Euh, cela dit, nous avons donc une population qui est présente sur les routes et probablement cette tranche d'âge que je viens de vous citer est la plus, sur, euh, la plus représentée ouais. sur nos routes. Alors, euh, on a parlé effectivement de, de ces chiffres, on a parlé des, des changements de comportement que nous devons avoir et, et la prévention qui est menée en ce sens. Mais il y a quand même des facteurs qui restent prépondérants, notamment lors des contrôles, les addictologies euh, notamment. Oui, lorsqu'on fait l'analyse des accidents de, de la route euh, et lorsqu'on identifie des causes principales à ces accidents, c'est toujours la vitesse bien sûr qui sort ouais. en premier à hauteur de 21%, mais nous avons tout de suite derrière... Le, la prise d'alcool de, de façon inconsidérée et euh, la prise de stupéfiants. Euh, dans certains accidents, nous avons même les causes cumulées. Ouais. C'est le cocktail euh, malheureusement euh, très mortel, vitesse, stupéfiants et alcool. Alors, on sait le Guadeloupéen plutôt attaché à son véhicule. On va dire que c'est euh, la dimension archipélagique qui le veut sans doute. Mais comment arriver à, à faire prendre conscience que l'alcool, les stupéfiants et la conduite ne, ne vont pas de pair alors ce sera bien sûr euh, en le répétant euh, sans cesse et les médias et au titre desquels bien sûr vous-même oui. nous aidez dans euh, ce, ce, ce besoin de, de communiquer. Euh, il faut, je pense, euh, peut-être travailler avec euh, les, les générations jeunes, celles oui. qui seront sur les routes euh, dans euh, quelques années, qui n'ont pas encore le permis. Mais euh, on fonde beaucoup d'espoir, bien sûr, sur tout ce travail qui est fait par énormément d'intervenants départementaux de sécurité routière, oui. des bénévoles, qui, euh, sur leur temps, se rendent dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, et dispensent les règles élémentaires de sécurité. Vous parliez du monde de la nuit. Euh, on n'a pas, comme dans l'Hexagone, de services alors il y a eu des tentatives, euh, on va dire de, de transport, de, de personnes qui auraient fait la fête euh, des services uber, vous seriez favorable à ce développement de type d'entreprise pourquoi pas sur le territoire Alors je, je tiens à préciser que nous avons eu déjà des opérations oui. il y a quelques oui. semaines de ça, donc dans une discothèque oui. en périphérie de Pointe-à-Pitre et c'est euh, les taxis qui ont été mobilisés le soir euh, pour permettre à des jeunes qui souhaitaient faire la fête, ça peut oui. toujours arriver bien, bien sûr, sûr oui. mais de remettre leurs clés euh, au début de de la soirée et ensuite de récupérer leurs clés et au besoin, s'ils étaient en état d'alcoolémie, de faire appel au taxi pour être raccompagnés chez eux. C'est une mesure de prudence, une mesure de sécurité pour soi-même et pour l'ensemble des personnes qu'on véhicule. Une expérience qui a été plutôt positive, qui pourrait se répéter, voire s'inscrire dans le paysage et, et créer ce nouveau mode de consommation de la sortie. Oui, alors oui. Sam, celui qui conduit, celui qui conduit oui. euh, est quelque chose qui n'a encore pas suffisamment euh, prospéré sur la Guadeloupe. Mais nous nous y employons. Alors, on sait que les fêtes de fin d'année arrivent. Et malheureusement, on a vu un mois de novembre particulièrement chargé en accidents sur les routes. C'est annoncé par le préfet lui-même. Des contrôles seront menés et très régulièrement. Oui, euh, les, les contrôles sont indispensables. Hein. Ils ont lieu euh, toute l'année. Mmh. Euh, ils vont bien sûr être intensifiés sur euh, la fin d'année, particulièrement où les flux oui. sont importants. Et euh, je crois que le maître mot, c'est de se dire qu'on peut être contrôlé par les services de police et de gendarmerie en tout temps, et je le précise, en tout lieu. Oui, il n'y a pas que, euh, les, on va dire, la, autour de la cité euh, que les contrôles sont menés, on est vraiment sur tout le territoire. Oui, bien sûr, on est sur tout le territoire, et pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on analyse les accidents, on constate qu'il y, y en a 65% qui sont, euh, si vous voulez, en zone rurale, oui. et euh, le reste 35% en zone agglomérée. Oui. Donc, ce qui oblige, bien sûr, police et gendarmerie à travailler sur, ces, sur, sur leur secteur. Un sujet qui interpelle également, c'est la conduite des deux roues chez nous. On sait que ça aussi c'est un, un vrai problème parce que beaucoup, on l'a vu encore récemment dans l'actualité, malheureusement, des motards, des scooteristes qui, euh, qui sont tués, tout simplement. Il faut, faut lâcher le mot sur les routes, euh, parfois là aussi par manque de conscience ou d'attention. Oui. Alors, le, les motards payent un lourd tribut hein, ouais. dans les chiffres de, de, de l'accidentalité. Je rappelle que nous avons 15 motards qui sont ouais décédés sur les routes cette année. Nous avons 8 piétons et nous avons 3 cyclistes. Donc ces populations qu'on dit vulnérables sont particulièrement exposées. Moi, le message que je souhaiterais passer, c'est qu'on ne prend pas la moto aussi rapidement que ça. On prépare son voyage, on regarde son équipement, le casque, les gants le blouson, et puis nous essayons de travailler sur les gilets airbag hein, qui sont oui. adaptés aux motards et qui permettent dans bien des circonstances de sauver des vies. Et les gants également qui sont devenus obligatoires. Ah, les, gants, les gants sont, sont indispensables. Oui. On voit encore beaucoup trop d'usagers motos qui sont euh, en tongs, en short et euh, en maillot. Euh, la moindre chute, quelle que soit la vitesse sur euh, une moto... Oui on le paye cash et les dégâts malheureusement sont, sont importants Justement, les dégâts, quand on en parle on parle de la personne qui a subi l'accident mais les dégâts sont aussi dans l'environnement familial, dans l'environnement professionnel ça aussi, il faudrait peut-être le, le faire entrer dans la conscience locale. Oui, bien sûr, je le disais en, en début de notre interview 550 blessés à l'échelle du département, donc 550 familles touchées, un papa qui est en fauteuil roulant, une maman qui ne peut plus emmener les enfants à l'école donc autant de conséquences directe euh, peut-être qu'on s'arc-boute effectivement sur oui. le nombre de tués mais il est important également de parler des blessés et nous allons le faire plus amplement au cours de l'année 2023 Oui ce sujet de la sécurité routière doit pouvoir pénétrer les discussions intrafamiliales doit pouvoir euh, s'inviter dans, dans, dans le concert de discussions entre parents et enfants Alors c'est le cas euh, personnellement oui. j'ai de plus en plus de personnes qui viennent vers moi et se... on l'a senti peut-être avec me, les, les, me parle, les assises le, notamment bien ouais, sûr ouais. De, de, la, de la sécurité routière euh, ce que je souhaiterais dire, c'est que c'est une partie infinitésimale, je pense, des usagers de la route qui n'ont encore pas compris tous les risques qu'ils font peser sur eux-mêmes et sur le reste des usagers de la route. Je rappelle que parmi les tués cette année, parmi les 43, il y en a 8 qui étaient des passagers, donc des personnes oui. qui n'avaient rien demandé à personne et qui souhaitaient rester en vie. Alors d'autres opérations, on imagine, seront en cours d'ici à la fin de l'année et d'ici euh, le début de l'année prochaine, euh, de prévention euh, encore Oui, beaucoup d'actions de, de prévention. Hein. On a notamment une, une action qui va être menée avec le comité des assureurs de Guadeloupe. Nous allons essayer de monter une opération le 11 décembre, un peu de, de prise de conscience collective, hein, essayer de faire que le 11 décembre soit une journée où on aura... Euh pas d'accident, le souhaite, ou très peu d'accidents sur le, le département. Et puis, euh, nous essayons de travailler avec les supports de communication. Hein. Euh, les restaurateurs nous ont oui. demandé des sets de tables pour mettre euh, sous, oui. sous, sous l'assiette quand oui. on mange. Euh, nous allons travailler sur des calendriers, nous allons travailler euh, dans, dans différentes pistes. Euh, il faut vraiment qu'il y ait ce, ce réflexe collectif pour faire baisser euh, le, le nombre de morts sur nos routes. Vous l'avez entendu, donc, c'est le collectif, sans doute, qui fera changer les choses sur ces chiffres des accidents en Guadeloupe particulièrement élevés encore cette année. Merci Thierry Imbert d'avoir accepté cette invitation. On rappelle que vous êtes le directeur de cabinet adjoint du préfet de région Guadeloupe, M. Alexandre Rochette. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée avec la suite de nos programmes.